Il, euh, il étudie les pollutions électromagnétiques depuis plus de 10 ans donc il vient gentiment de, de Belgique nous expliquer les enjeux et l'impact que, que ça a sur, les, sur notre santé et l'environnement donc qu'est-ce qu'une onde en fait donc, euh, tout le monde a déjà fait ça donc lancer des cailloux euh, en série dans une mare pour provoquer une, une, une série de vagues euh, et donc à partir de ce dessin tout simple, on peut déjà euh, préciser, préciser un certain nombre de choses. Euh, la longueur d'onde, par exemple, la longueur d'onde, c'est la distance qui sépare deux crêtes, deux vagues successives. Euh, la, la fréquence, la c'est euh, le nombre de fois que la, que la, que la feuille est sur, le, sur la vague, c'est le nombre de fois que la feuille monte et descend par seconde. Alors vous avez aussi la vitesse de propagation, donc c'est la vitesse à laquelle des vagues se propagent, et ce qu'on appelle aussi l'amplitude, c'est la distance entre la position au repos et la position maximum de la vague. Alors, La longueur d'onde et la fréquence sont reliées par une équation toute simple qui est là, juste en dessous, donc la vitesse de propagation de l'onde est égale à la longueur d'onde fois la fréquence. Donc ça veut dire que la fréquence est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Donc, plus la fréquence est élevée, plus la longueur d'onde est courte. Donc, précédente était une onde matérielle. En fait, c'est une onde qui avait, la vague a besoin d'un support pour se propager. L'onde électromagnétique, c'est un peu différent, c'est un peu plus compliqué aussi d'ailleurs. Euh, elle, elle peut se propager dans le vide ou dans un milieu matériel. Et elle est constituée de deux champs. Perpendiculaire. Donc, vous avez le champ rouge et le champ bleu. Ces deux champs sont donc le champ euh, électrique et le champ, le champ magnétique. Donc, ce genre ce genre de tombe électromagnétique est généré par des particules chargées électriquement en mouvement. Donc, par exemple, si vous avez un, un câble électrique un câble électrique euh, avec du courant électrique, euh, forcément, autour du câble, il y a un champ électromagnétique. Donc, dans la maison, par exemple. Nous sommes entourés de champs électromagnétiques liés au courant électrique. Alors, ce qu'il faut surtout retenir de cette affaire, c'est que ces champs, ces SEM, euh, agissent sur toutes les charges électriques qui sont à proximité. Donc, si à proximité du champ, vous avez des charges électriques euh, en mouvement ou non, d'ailleurs, euh, le SEM va interagir, va exercer une force sur ces charges électriques. Et c'est par exemple le cas des électrons ou des ions, et il faut savoir que notre corps humain est constitué de, de plein de petites charges électriques qui circulent dans tous les sens donc quand on est, quand on est soumis à quand on est soumis à, à des champs électromagnétiques euh, forcément il se passe des choses au niveau du corps du, coeur, du corps pardon. alors euh, L'onde matérielle, en fait, il faut bien se rendre compte qu'une euh, une onde, une onde, en fait, c'est un transport d'énergie, ce n'est pas, pas un transport de matière. Donc, qu'est-ce qui se passe quand la vague arrive sur le, le moustique qui est là Le moustique est soulevé et revient à sa place. C'est la même chose pour les molécules d'eau. Les molécules d'eau ne sont pas déplacées, elles se contentent de, de, de, de se déplacer de haut en bas. Et quand la vague, quand l'onde a disparu la molécule d'eau revient à sa position initiale. Donc il n'y a pas de transport de matière, il y a juste un, un, un, un transport d'énergie, énergie qui éventuellement est cédée euh, à son environnement. Et, et donc ils interagissent avec les cellules des êtres vivants, car toutes les cellules sont le siège de micro-courants électriques, on, va, on verra les exemples tout à l'heure. Et donc principalement dans notre corps, il y a des déplacements d'électrons et, et des déplacements de... De pro protons. Le c'est le H, hein, c'est un, un atome d'hydrogène qui a perdu un électron, euh, et, notre corps est, et, par, et, et les cellules de notre corps sont remplies de petits courants d'électrons et de protons. Alors, si vous prenez le cas de l'ADN, par exemple, dans le corps, nous avons des milliers de milliards de, de cellules, et dans chaque cellule, il y a un noyau, et dans le noyau, il y a de l'ADN. Et l'ADN, c'est une. C'est microscopique, évidemment, mais si vous le déroulez, ça fait 2 mètres. Donc dans chaque cellule, il y a un, de l'ADN qu'on peut voir comme un conducteur électrique de 2 mètres de long. Donc comme on a, comme on a je crois, 50, euh, je ne me trompe pas, 50 billions de, de cellules dans le corps, ça fait un certain nombre de kilomètres. Hein. Le corps humain est fait d'environ 60% d'eau. Euh, et cette eau, euh, ce n'est pas quelque chose d'inerte, c'est H2O. Donc, la formule de l'eau, H2O. Et en fait, dans l'eau, les, les, les atomes d'hydrogène n'arrêtent pas de se déplacer d'une molécule à l'autre. Donc les, les, les, les atomes d'hydrogène sautent sans arrêt d'une molécule à l'autre, 2000 fois par seconde. Et ça, évidemment, ce sont aussi les charges électriques qui sont éventuellement susceptibles d'être influencées par des champs électromagnétiques. Alors on parle du spectre électromagnétique, donc c'est le spectre de fréquence. Donc... On a là de, les fréquences qui varient de 0 Hz à 300 hexahertz. Hein. Donc, hexahertz, c'est un, un chiffre euh, énorme, hein. c'est 10 exposants 18. Donc, c'est 1 milliard de milliards. Euh, alors, tout à gauche, en fait, on parle de champs statiques. Euh, je ne sais pas lire moi d'ici, mais euh, champs statiques, donc ce sont des champs naturels, en fait. Hein. Le, le champ terrestre, le champ magnétique terrestre, c'est un champ statique. Donc, il a la, la fréquence de 0, ce n'est pas un champ alternatif. Euh, c'est également le cas d'un aimant. Alors dans tout ce qu'il y a à l'écran, il y a beaucoup d'artificiel beaucoup et assez peu de naturel en fait. Donc le champ électrostatique, j'en ai parlé, c'est un, un élément naturel de, de, tout, de tout ce spectre électromagnétique. À côté de ça, vous avez la lumière, bien sûr, l'infrarouge et l'ultraviolet, que, que tout le monde connaît. Et puis vous avez aussi les rayons gamma, donc les rayons gamma, euh, dans notre environnement, nous avons les rayons les radiations nucléaires. donc nous en avons un petit peu, donc ça provient de la Terre de l'uranium qui est contenu dans, dans la croûte terrestre. Mais tout le reste, en fait, tout, tout ce qu'on voit à côté, tout ça c'est artificiel, bien sûr, c'est par exemple la radio, la télévision, le, la téléphonie sans fil, les radars, etc. Alors, il y, y a des catégories hein, pour tout ça, donc les basses fréquences, vous voyez, hein, de 3 Hz à 300 kHz, alors... On va beaucoup parler de, des extrêmes, des extrêmes euh, basses fréquences. Donc ça correspond grosso modo au courant électrique. Hein, donc le courant électrique est à 50 Hz en Europe. Euh, donc là, on parle d'extrême de, de, de, basses basse fréquences. Alors on parle des radiofréquences aussi, euh, donc de 3 kHz à 300 GHz, ou des micro-ondes. Je vais, je vais indifféremment parler de radiofréquences ou micro-ondes, c'est grosso modo c'est la même chose. C'est en tout cas tout ce qui concerne la, télé, la téléphonie sans fil, par exemple. Donc ça va, pour les micro-ondes, de 300 MHz à 300 GHz. Alors vous avez des exemples en dessous. Donc tous les réseaux cellulaires, 2G, 3G, etc., qui utilisent des fréquences comme 900 MHz et 1,8 GHz. Vous avez le Wi-Fi, qui travaille à 2,4 ou 5 GHz. Le Wi-Mac, le Bluetooth, le DEC. Donc le DEC, c'est les téléphones domestiques sans fil. Le four à micro-ondes. Donc ça aussi, ça fonctionne avec ce genre d'ondes, mais à 2,45 GHz. Alors là, c'est différent, on utilise les micro-ondes uniquement pour chauffer, évidemment. Dans les autres cas, on utilise euh, des micro-ondes, comme, comme ce qu'on appelle une onde porteuse, c'est-à-dire que c'est une onde qui porte un signal. Donc, vous avez le, la, la micro-onde, et dessus, on trafique, si vous voulez, entre guillemets, on, on, on trafique l'onde pour lui faire transporter des bits d'information. Hein. Euh, et donc, au passage, je vous signale que ça n'existe pas dans la nature. Dans la nature, il y a un tout petit peu de micro-ondes, très très peu, mais il n'y a certainement pas de micro-ondes avec euh, ce transport de, de bits. Donc, pour ça, on doit moduler, etc. On doit moduler l'onde les, les, pour y faire transporter les, de l'information. Donc, on distingue quatre grands types de pollution électromagnétique. Euh, D'abord, ce qui concerne les basses fréquences, et en particulier les extrêmes basses fréquences à 50 Hz. Et donc pour chacun des types, je vais vous donner chaque fois les normes qui sont en vigueur, donc les normes qui sont en vigueur dans nos pays, et qui sont les normes de l'OMS en gros. On va dire ça, où l'OMS qui en fait prend ses, ses valeurs à partir de, de, de ce que recommande l'ICNIRT, on va en parler beaucoup, c'est la Commission internationale sur la protection des radiations non ionisantes, donc c'est une espèce de succursale de l'OMS, quoique en fait c'est une, une, une société de droit allemand tout à fait privée, euh, qui fonctionne d'ailleurs comme, comme un peu privé, euh, on y que si tout le monde est d'accord, etc. C'est vraiment quelque chose de très opaque, et ce sont ces gens-là qui fixent les normes de sécurité en fait. Euh... Alors, vous voyez déjà, pour le, le champ électrique de basse fréquence, à 50 Hz, vous voyez la différence déjà des recommandations. Donc, si on prend le, les nombres de l'OMS, on est à 9000, volt, 9000 volts par mètre, donc c'est ce qui est dit euh, comme étant sûr pour la santé. Et les experts indépendants recommandent quelque chose comme 5 euh, volts par mètre. Donc, on est, on est euh, des milliers de fois en dessous. Donc ici, moi j'ai pris les valeurs de l'EuropaM, hein, donc c'est l'Académie européenne de médecine environnementale, ce sont des experts indépendants qui sont groupés pour étudier la question, mais je pourrais citer d'autres euh, associations d'experts indépendants qui donnent plus ou moins des chiffres de, de ce type-là. Hein. Ce n'est pas, pas exceptionnel, on va dire. On peut passer à la suite. Donc maintenant, pour le champ magnétique euh, de, de très basse fréquence, donc là, on l'exprime en cela. Donc, euh, un, un milliardième de, de Tesla. Alors, vous voyez de nouveau l'écart entre les deux valeurs, les deux valeurs limites recommandées, donc d'une part par les experts indépendants et, et par l'OMS. Vous, vous voyez la différence, on a de nouveau un, un facteur extrêmement important. Alors, pour les, pour les hautes fréquences, donc pour les, pour les micro-ondes ou les, les, micro les radiofréquences fréquences euh, on ne distingue pas le champ magnétique du champ électrique parce qu'en fait, ils sont lié quand vous avez la valeur pour le champ électrique, vous avez la valeur pour le champ magnétique, et vice-versa. Donc on prend l'habitude de toujours parler du champ électrique, et là on l'exprime en volts par mètre. Ou alors on parle aussi en densité de puissance. Donc vous voyez, il y a deux colonnes, là, volt par mètre ou, ou euh, euh, microwatts par mètre carré. Donc volts par mètre, c'est l'intensité du champ électrique, euh, les microwatts par mètre carré, c'est euh, la, la densité de puissance. Et ces deux valeurs sont liées, donc on s'exprime dans l'une et dans l'autre. Donc de nouveau, vous regardez les écarts, hein, sont vraiment, ils sont vraiment impressionnants, donc entre ce qui est recommandé euh, tout en haut là et, et l'autre tout en bas, vous avez euh, un, plusieurs millions, un facteur de plusieurs millions de différences, donc euh, c'est assez, assez parlant. Euh, on peut passer à la suite. Alors, on parle parfois du DAS, je pense que tout le monde a déjà vu ça sur... Enfin, ceux qui ont acheté des téléphones et qui regardent la notice, un mode d'emploi, en général, c'est oblig, oblig, obligatoire. Maintenant, en Europe, quand on vous vend un, un GSM, doit être affichée la valeur du DAS, ou en anglais, SAR. Ça, ça, ça, ça, ça parle à tout le monde, ça, ou pas Non Non. Et c'est une autre façon de, de, de, de faire une mesure de ce qu'elle met un... Un téléphone en, en, en termes, en termes d'onde mais c'est une mesure vraiment artificielle c'est un calcul en fait c'est pas vraiment une mesure c'est calculé, calculé à partir de mannequins de sondes etc enfin c'est vraiment un calcul euh, de laboratoire on va dire et c'est sans intérêt en fait donc euh, je sais que certains je l'ai fait à un certain moment quand j'avais quand acheté un GSM j'avais regardé ça pour essayer d'avoir le gaz le plus petit possible mais en fait ça, ça donne pas vraiment une bonne indication ça donne... Euh, ça ne vous donne pas la valeur moyenne, ça vous donne juste le, la valeur maximale. Donc si vous achetez un téléphone qui fait 2 par exemple, il peut très bien en moyenne être euh, euh, moins fort qu'un téléphone qui fait 1. Parce que la, ça vous donne simplement la valeur maximum possible pour le téléphone. Donc il ne pas, faut pas imaginer que ça va vous aider beaucoup à choisir un téléphone euh, plus euh, moins, moins nocif qu'un autre. Alors, il y a quelque chose encore dont on parle assez rarement et qui est un peu plus compliqué à expliquer et à comprendre et d'ailleurs qui est très peu étudié, c'est ce qu'on appelle le courant électrique sale le, donc le courant sale en fait euh, ce sont des, on parle de courant sale parce que le courant effectif qu'on a dans, dans nos maisons il est parasité quelque part et il, est, il est enrobé d'harmonique de, de, comme on dit et c'est ce que vous voyez sur le, le schéma à droite donc la ligne bien claire là représente le, courant, le champ électromagnétique de 50 Hz. Et, et tout ce qu'on voit autour, là, des pics de vibration, en fait, ce sont les, ce sont les parasites à, à des fréquences bien plus élevées, euh, 1000, 2000, 10 000 Hz, et qui, qui d'après euh, certains, en tout cas, euh, notamment ce Samuel Milham, qui a beaucoup étudié ça, euh, considère que c'est un, un cancérogène universel. Et les courants sales sont générés par tous les équipements électroniques, notamment modernes les dimmers, tout ça, les, les lampes euh, économiques et compagnie. On peut passer à la suite. Alors, où en est-on aujourd'hui? Euh, en fait, on fait face à une augmentation euh, paramineuse des pollutions électromagnétiques depuis euh, 20-30 ans, avec l'apparition des, des GSM, et puis tous les équipements sans fil. Et toutes ces techniques se superposent. Hein, on a la radio, mais maintenant on a la, la DAR hein, Je suppose que tout le monde sait ce que c'est, en Belgique, on... non. C'est la radio. Euh, comment on dit, euh, IFI, enfin fréquence modulée, c'est l'équivalent de la fréquence modulée, mais en digital. Donc vous connaissez la FM, ça tout le monde connaît. Et euh, maintenant, en euh, tout cas en Belgique, on fait une campagne terrible pour nous remplacer ça par, euh, par le DAP, plus, euh, voilà, qui, qui, qui va certainement être bien plus polluant que la FM, sans d'ailleurs apporter euh, un plus. En plus, ça va coûter plus cher, et en termes de fidélité du son, c'est pas mieux. Donc, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Sinon, sinon, évidemment, de faire fabriquer des choses et de, faire, de vous faire jeter votre vieille radio et d'acheter une nouvelle à la place. Euh, la TV, la téléphonie, toutes tout, tout, tout les normes de téléphonie et puis tout ce qui est en dessous, hein, vous connaissez en partie sans doute, Wi-Fi, Bluetooth, strict état, ce sont des, des réseaux spéciaux pour les, pour les, les secours, les radars, etc. On assiste à une multiplication des objets électriques et électroniques dans, dans notre quotidien, et notamment les objets connectés. Alors Tout, comp tout compris objets connectés, on, on en est à 39 milliards aujourd'hui dans le monde. Donc là-dedans, il y a grosso modo 19 milliards euh, d'objets connectés classiques, on va dire. Donc les, les PC portables, les tablettes, les smartphones, les GSM, tout ça, ça fait grosso modo euh, 19 milliards. Et les 20 milliards suivants, ce sont vraiment des objets connectés, euh, je sais pas, peut-être que, moi, je n'en ai pas chez moi, il y en a peut-être qui en ont, mais sais qu'il y a des machines à café qui sont connectées, d'une marque bien célèbre américaine. Euh, donc, dedans, il y a une carte SIM, sans doute, et ça, qui permet à la machine de, connect, de communiquer avec les fabricants par exemple. Vous avez aussi des compteurs communicants. Euh, ça, c'est plus récent, on en parle un petit peu. Donc, euh, les compteurs communicants, bien entendu, sont aussi des objets connectés. Vous avez toutes sortes d'éclairages, des éclairages publics déjà qui sont connectés, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin. D'un câble pour euh, parler entre guillemets avec un, un centre de commande, non, il communique par, euh, par une forme. Voilà, on en, on en est là aujourd'hui, on peut passer à, bon, à la suite. Donc, notre exposition, elle est pro prolongée, omniprésente et en croissance très très rapide depuis 20 ou 30 ans. Je continuer. Alors, les effets sanitaires et biologiques, alors il faut distinguer peut-être. Bien distinguer biologique et sanitaire, un effet biologique c'est un effet qu'on peut constater sur une cellule par exemple. On peut voir qu'une cellule réagit, qu'elle va modifier son comportement, qu'elle va générer certaines protéines de stress par exemple, etc. C'est ce qu'on appelle des effets biologiques. Par contre, l'effet sanitaire c'est la maladie. Donc il peut y avoir des effets biologiques sans effet sanitaire. Alors ces effets-là sont déniés par l'industrie et la plupart des institutions nationales et internationales, comme l'OMS dont j'ai parlé, mais aussi l'Union Européenne, les États-Unis, enfin tous les grands pays du monde, tout ça est dénié. Et en fait, le credo, c'est quoi Le credo, c'est s'il n'y a pas d'effet thermique, il n'y a pas d'effet euh, sanitaire. Hein donc l'effet thermique, c'est celui du four à micro-ondes, tout le monde le connaît. Et, euh, et ces gens-là disent, pas d'effet thermique, donc si vous prenez un téléphone et que vous mettez euh, votre bras, par exemple... Ben, ça ne chauffe pas, donc il n'y a pas de souci. C'est ça l'idée. Et donc, moi je considère qu'en fait, depuis l'avènement de la téléphonie sans fil, donc on va dire dès 1990, c'est là que sont à Paris les premiers téléphones 2G, c'est là qu'on a commencé à avoir beaucoup de téléphones. Ils sont devenus plus abordables au niveau du prix. Et donc, depuis cette époque, je considère qu'on est devenus tous des cobayes, en fait, une grande expérience mondiale pour laquelle on ne nous a rien demandé, en fait. alors ça c'est l'évolution de la pollution électromagnétique au cours du temps donc la courbe en verte tout en dessous c'est la ça vous montre la, la, pas la pollution les, les, champs, les champs électromagnétiques naturels euh, donc l'axe la, vertical vous montre la, la, la densité de puissance du champ électromagnétique attention c'est une échelle logarithmique comme on dit euh, donc entre chaque entre chaque barreau là, de, de, de l'échelle verticale, c'est fois 1000 en fait. Hein? Donc, c'est pas c'est plus, c'est fois. Hein? Donc, entre tout en bas et tout en haut, c'est astronomique, hein? c'est des milliards de milliards. Hein? Euh, donc, par exemple, alors, non, je, vais, je vais en, en, en jaune, juste au-dessus au du vert, vous avez la pollution telle qu'elle était dans les années 50, puis dans les années euh, suivantes, et puis aujourd'hui en rouge, et vous voyez l'écart, donc là où j'ai mis x10 euh, exposant 18, hein, c'est ça. La différence, vous voyez, entre euh, là où j'ai mis une accolade, là, on a, on a un facteur d'un milliard de milliard. Hein. Euh, donc ça, ça correspond grosso modo à la fréquence d'un gigahertz, c'est-à-dire une fréquence qui est utilisée pour la, la téléphonie sans fil. On peut passer à la suite donc voilà, parfois on comprend mieux avec une image. Hein. Euh, on peut passer à la suite. Alors, on va passer maintenant aux, aux études qui, qui existent en fait depuis très longtemps. Hein. Donc, il faut savoir que les militaires s'intéressent à, à cette question-là depuis, depuis la guerre 40-45 en fait, parce que en, en 40-45, euh, on utilisait les microns pour les radars déjà, et les militaires ont constaté très vite des problèmes de santé chez les opérateurs radars. Donc euh, il y avait des, des gens qui avaient des migraines, euh, d'autres qui perdaient leur libido, etc. Donc toutes sortes de troubles, un, un peu divers. Et ils ont commencé à lancer des recherches. Et donc le DOD, c'est le département américain de défense, euh, tout en faisant des recherches sur la question, cette année-là, en septembre 2, ils ont fait une déclaration comme quoi on ne possédait pas suffisamment de connaissances sur les effets sanitaires des expositions à long terme. Septembre 2 aussi, c'est justement la, la fabrication du premier téléphone hein, euh, sans fil. ce -là qui l'a fait. Il a fallu beaucoup de temps après pour que le téléphone se, se répande parce que ce n'est pas, pas à cause du téléphone, c'est surtout à cause de, de l'infrastructure. Il a fallu faire, mettre des antennes partout, etc. Et ça a été très compliqué au début d'avoir des permissions, etc. Donc, et puis on a, on a fait une première génération qui était assez coûteuse, donc c'était à 1G. Et quand on a découvert, quand on a mis en place à 2G, on a fait des téléphones beaucoup plus réduits, moins chers, et donc c'est le début des années 90, c'est là, là que ça a décollé. Quoi. Avec le, le GSM, comme on, comme on dit. En, alors, une première étude en, en 1973. Il y en a d'autres, hein, je vous en donne juste quelques-unes. Hein. Euh, c'est un, un, un chercheur, comme, comme beaucoup à l'époque, qui était payé par l'armée. donc Ici, la marine américaine. Il a montré l'augmentation de la pression sanguine sous l'effet des micromontes. C'était assez clair. Et ça a été confirmé bien plus tard par, euh, par un universitaire, là. Et, et donc avec un, une possibilité de crise cardiaque pour des gens qui seraient en, en difficulté cardiaque. Quoi. En 75, un certain Alan Frey, aussi financé par la, la marine états-unienne, lui, ce qu'il a, a découvert, c'est encore plus, plus perturbant, il a découvert que les micro-ondes pouvaient couvrir la, la BHE, donc la BHE c'est la barrière hémato encéphalique Donc qu'est-ce que c'est que ce truc euh, C'est un, un, un, un tissu, un, une membrane qui entoure le cerveau et qui, qui protège le cerveau par rapport à, à tout ce qui circule dans le sang, comme toxines, etc. Donc, cette membrane ne laisse passer dans le cerveau que ce qui est vraiment utile au cerveau. Alors, le cerveau est très à l'abri là-derrière. Évidemment, si vous ouvrez cette barrière, les ennuis commencent. Et donc, vous, pouvez, vous pouvez expliquer comment, comment ça a été découvert. Ça a été découvert bien avant cette année-là. Quelqu'un a injecté une teinture foncée dans le sang de rats et s'est rendu compte que tous les tissus du rat étaient colorés sauf le cerveau. Donc on avait découvert la, la, la BHE. Et, euh, et lui, euh, il a fait le même genre d'expérience mais chez des rats soumis à du micro-ondes et il a constaté que le cerveau se colorait aussi. Quoi. Donc voilà, c'était démontré. Et alors ça a été confirmé par la suite, notamment par euh, Salford, là, qui est un, un chirurgien euh, suédois. Et lui, il avait l'idée un peu audacieuse d'ouvrir la barrière encéphalique pour y laisser passer des molécules susceptibles de, de, de détruire les tumeurs qui se trouvaient dans le cerveau. Donc c'était... Ça semble intelligent comme idée, mais c'était très dangereux aussi. Je ne crois pas que ça s'est poursuivi. Euh, et pour la petite histoire, Alan Frey est connu aussi parce que c'est le, le premier scientifique qui a, qui a écrit un article dans une revue scientifique, sur le fait que les techniciens de radar entendaient le radar. Donc, en fait, il y a pas mal d'opérateurs de radar qui entendaient le radar, mais en fait, ce n'est pas vraiment le temps qu entendent, qui, qui, qui se passe. C'est une interaction directe entre le micro-ondes du radar et le nerf acoustique. Mais ils entendaient, ils entendaient des bruits. Ça fait un bruit, quoi. Et, et C'est assez fréquent. Lui-même, d'ailleurs, euh, Alain Frey, euh, a constaté que lui aussi entendait euh, les radars. Certaines personnes, d'ailleurs, disent qu'elles entendent des, des GSM, aussi. Les gens qui sont très sensibles. Voilà, alors, ces premières découvertes, comme elles étaient, le fait de l'armée, ben, on les a mis sous le tapis assez vite, hein, parce que euh, les militaires n'avaient pas trop envie qu'on qu freine euh, le développement de, de toutes leurs techniques euh, militaires. Et puis, par la suite, euh, c'est l'industrie euh, de la téléphonie qui a pris le relais, parce que, pareil, les, les enjeux financiers sont tellement importants que... Euh, il y, avait, il y avait pas mal de gens puissants qui n'avaient pas intérêt du tout à ce on en sache trop sur ces, sur ces euh, effets toxiques. Alors, en 1995, on a un certain Henri Ly, qui a beaucoup cherché dans ce domaine. Et lui, ce qu'il a fait, il a tout simplement exposé les rats à des micro-ondes, euh, un téléphone en fait, pendant deux heures. Et ce qu'il a constaté, lui, dans son laboratoire, c'est des cassures de l'ADN. Donc, cassures de l'ADN, euh, tout, tout le monde peut pensez que c'est quelque chose d'assez dangereux. Hein. Donc l'ADN... Euh, beaucoup de personnes pensent que c'est ce, ce qui fait l'hérédité. Hein. Bien sûr, c'est vrai. Mais l'ADN a plein, plein de fonctions qui, qui font qu'on est en bonne santé ou pas. Hein. Donc Dans l'ADN, il y a toutes sortes d'informations qui permettent euh, à nos cellules de se réparer. Hein. Par exemple, vous êtes malade, vous subissez un, vous subissez un stress, quel qu'il soit, chimique, environnemental, une maladie, un microbe, vous avez tout de suite, là, dans, dans l'ADN, des informations nécessaires pour fabriquer ce qu'il faut pour, pour vous réparer. Hein. Réparer l'ADN, réparer d'autres choses. Euh, et aussi la quantité de l'apparition de radicaux libres. Alors, les radicaux libres, qu'est-ce que c'est Ce sont des molécules qui ont perdu un, un électron et qui sont très, act très actives, euh, extrêmement actives. Donc, quand vous avez des radicaux, des radicaux libres dans, dans le corps, on en a tout le temps, tous les jours, hein, naturellement, je veux dire, mais, mais le corps a besoin de réagir par rapport à ça. Et notamment, il le fait grâce à l'ADN. Mais si vous en avez trop, au moment donné, ça n'ira plus. Le corps hein ne sera plus en mesure de réparer les attaques que vous subissez du fait des radicaux libres. Un radical libre, c'est un ion en fait. C'est quelque chose. C'est une molécule auquel il manque un électron. Et ces molécules-là, euh, elles n'ont qu'une idée en tête, c'est d'aller chercher un électron ailleurs, quitte à casser quelque chose. Mais elles vont piquer un électron pour, euh, pour se satisfaire. Voilà, ça c'était la première étude du genre, on peut continuer, voilà, et ça, ça n'a pas plu évidemment, en 1995 déjà, les intérêts de, du monde des télécoms étaient déjà très très importants, il y avait Motorola, mais tous les autres aussi, et je ne sais pas ce qui a plu, euh, ces études-là étaient en partie financées par le monde de l'industrie, donc il a commencé à avoir des soucis, et il a, il a encore travaillé un peu là-dessus, mais de moins en moins, on peut passer à la suite, c'est sans doute euh, sa dernière étude sur la question mais c'était déjà plus des micro-ondes vous voyez à, à droite il est mis EBF là, non extrêmement basse fréquence donc là il a fait une étude sur, sur des rats euh, mais avec euh, des champs de 60 Hz et il les exposait à un champ magnétique relativement faible, hein, 10 micro-Tesla c'est pas beaucoup, pendant 24 heures et là aussi il a constaté l'augmentation euh, une augmentation significative des cassures de l'ADN. Alors, je vous dis, c'est pas grand chose. Par exemple, un sèche-cheveux, par exemple, ça peut produire un champ magnétique bien plus élevé que ça. Hein? Un sèche-cheveux, c'est marqué là, je crois. Euh, oui, ça, ça peut aller jusqu'à 500 microteslas, ça dépend du modèle, bien entendu. Euh, mais donc, dans notre quotidien, il n'est pas rare qu'on soit exposé à des champs magnétiques de basse fréquence bien plus élevés que ça. Bon, ça ne veut pas dire que va tomber malade, mais je vous dis, ça, ça stresse votre organisme, et, et euh, ça le sollicite, en termes de réparation notamment. Voilà. Donc tout ça, bien sûr, c'est en l'absence de tout effet thermique. Hein. Donc euh, rappelez-vous, hein, le, le credo de, de l'industrie, c'est pas, pas d'effet thermique, pas de problème. Hein. Et ici, on n'a pas d'effet thermique, non, on a des problèmes. Bon, je vais passer à la suite. Alors, on a ici un autrichien, un professeur d'université de Vienne, euh, qui lui a fait une méta-étude. Donc, ça veut dire quoi il a, il a collecté une centaine d'études pour voir un peu euh, ce que l'ensemble des, des études racontaient et en tirer, euh, en tirer la, la quintessence. Euh, et ses conclusions était très claire. conclusion, c'était les champs électromagnétiques. Peuvent modifier le matériel génétique des cellules exposées in vivo, in vitro, et de plusieurs façons, Donc, selon plusieurs mécanismes. Donc... Euh, in vivo, ce sur des rats de laboratoire, in vitro, ce sur des cellules qui sont cultivées, euh, cultivées euh, en laboratoire. Alors, autre chose, euh, je vous en ai parlé un petit peu, quand, quand, quand vos cellules, quand votre organisme, quand, quand vos cellules sont stressées, elles produisent ce qu'on appelle des protéines de stress euh, qui sont codées dans l'ADN, afin de faire des réparations à gauche et à droite. Et donc, on a on a une étude qui a montré qu'après quelques minutes seulement d'exposition au champ électromagnétique, on avait la création de protéines de stress, donc en 5 minutes. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'on constate aussi C'est qu'en cas d'exposition de prolongée, c'est que votre organisme n'est plus en mesure de produire ces, ces protéines de stress. Donc, sa capacité à les produire atteint, atteint ses limites et il n'est plus en mesure de les produire. Donc, à ce moment-là, vous êtes en position de fragilité, bien entendu, par rapport à tout ce qui peut vous tomber dessus. Euh, voilà, voilà euh, euh, quelque chose qu'on a pu démontrer aussi alors ici on fait un saut à San Francisco donc euh, c'est quelqu'un qui, qui s'appelle Nelcheri qui a fait euh, qui, a, euh, qui a étudié les cancers infantiles de 1937 à 1988 euh, pourquoi à San Francisco ben, il a fait ça autour d'une oui. tour, tour d'émission, vous voyez qu'il y a la tour Sutro qui fait 500 mètres de haut et euh, là-dessus, il y a des antennes TV, des antennes radio. Vous voyez là-dessus, vous voyez aussi en dessous les taux d'exposition euh, sur une distance de 6 km. Elles sont, elles sont pas, elles existent, mais elles ne sont, sont pas non plus phénoménales. Hein. Elles sont, sont relativement importantes, en tout cas près de, euh, près de la tour. Mais vous voyez qu'à l'intérieur, ça reste assez raisonnable, on va dire. Euh, et en tout cas, on est à des taux d'exposition très inférieurs à ceux des ce, ce, normes officielles. J'ai vu le chiffre en dessous, vous voyez la différence. Donc, que, que nous montre le graphique ben, Il nous montre que plus on se rapproche de la, de la tour, plus, don, plus le nombre de cancers augmente. Donc, on passe à, à, à une, une, une multiplication de risques par 10, grosso modo. Alors ça, c'est en Israël, euh, qui, est un pays intéress, qui est un pays intéressant du point de vue euh, de ce point de vue-là. Pourquoi Parce que... Israël est un des, est un des pays euh, qui s'est équipé le plus vite avec la Finlande sans doute en, en téléphonie mobile. Euh, et donc là on voit les cancers dans les glandes, dans les glandes salivaires de 1970 à, à 2006. La, glande, la, la courbe supérieure, la, la courbe supérieure euh, est relative à la glande parotide, donc c'est une glande qu'on a dans le haut de la bouche, et les deux autres glandes sont en dessous de la langue et en dessous de la mâchoire. Euh, et qu'est-ce qu'on constate Qu'à partir de 1990, euh, donc c'est là, là il y a le petit cercle rouge, on voit une augmentation très forte euh, du, no du nombre de cas de, de, de, de, de, de ces cancers. Et donc ça correspond parfaitement à l'explosion de la mise en service des, des GSM. Alors, aussi quelque chose d'intéressant, ce n'est pas une étude scientifique, c'est plutôt une étude historique ou épidémiologique. Euh, donc là, on voit une corrélation entre l'électrification des États-Unis et la mortalité par cancer. Donc c'est un, un graphique qui correspond à l'année 1931. Donc vous voyez, en, sur la gauche, vous avez des états peu, peu, peu électrifiés oui. électri avec euh, peu, peu de cancer. Et plus euh, vous montez dans les vitifications, selon les, selon les états, ben, plus vous avez des cancers. Et c'était la même chose pour les maladies du cœur et du diabète. Alors on peut voir la, la graphique suivante. Donc c'est le même genre de graphique, mais dix ans plus tard, Bon, on voit la même corrélation. On voit la même peut en penser ce qu'on veut. Hein. C'est une corrélation quand même. Mais, mais alors, ce qui est intéressant quand même à signaler, c'est le cas du Nevada. Donc le Nevada, en fait... Euh, sur 10 ans, son électrification n'a elle elle quasiment pas changé. A hein. gauche, là, je vous, ai, je vous ai mis le petit cercle rouge vide qui correspondait à la position dans le graphique précédent 10 ans <rire> avant. Donc, vous voyez, l'électrification n'a pas, pas réellement changé. Par contre, le taux de cancer, euh, oui, fortem fortement évolué. Alors, on explique comment Enfin, on l'explique. Une, une, une explication serait la, la mise en service du barrage Hoover, enfin, en tout cas de, de l'usine électrique associée au barrage Hoover, qui à l'époque était l'usine électrique la plus puissante du monde, 1 gigawatt. 1 gigawatt, ça correspond à un réacteur nucléaire, comme il y en a beaucoup autour de Luxembourg. Donc c'était une usine électrique très importante. Et ça servait à quoi Ça servait à amener du courant en Californie. Et donc on a mis en place évidemment des lignes haute tension qui ont traversé Nevada pour aller rejoindre la Californie. Donc ce serait. Une piste d'explication pour pour le cas du Nevada. Alors je vais vous parler de deux études très récentes. Donc l'étude NTP, donc euh, qui s'est tourné euh, plus ou moins en 2017, donc National Toxicology Program, donc c'est aux États-Unis. Donc ils ont fait une étude sur 10 ans qui a coûté euh, qui a coûté 30 millions euh, de dollars. Et l'idée au départ, c'était prouver que euh, que tout ça, ça ne posait pas de problème. Bon, ils appellent ça l'hypothèse nulle. Hein? Voilà, on va voir que ça a donné. Alors, cette étude, euh, contrairement à ce qui avait été espéré par certains, bien, au contraire, elle a montré des preuves évidentes de tumeurs dans le cœur des ramales, ce qu'on appelle des, des schwannomes malins, donc ce sont des tumeurs extrêmement rares, mais qu'on retrouve aussi dans, dans le nerf acoustique chez les, les gens qui utilisent beaucoup le, le téléphone. Ce sont des tumeurs très très rares. Alors, on a aussi trouvé des preuves un peu moins évidentes de tumeurs dans le cerveau euh, qu'on appelle les, les, les gliomes malins, ce sont les tumeurs gliales. Donc, il y a eu une étude euh, un peu similaire euh, qui a été menée par l'Institut Ramazini, qui est un institut célèbre, hein, c'est un institut qui existe depuis très nombreuses années, qui est très, qui est très célèbre, très connu pour toutes les études qu'ils ont faites. Sur la toxicité des produits chimiques, etc. Donc, ce sont vraiment des gens très très, très sérieux, très professionnels. Et, euh, la différence par rapport à l'autre étude, de l'autre côté, c'était plutôt euh, avec un GSM, en 2G. Ici, c'est des antennes. Donc, on s'est mis dans des conditions d'une exposition aux antennes. Donc, c'est la différence. Hein. Euh, là aussi, c'était sur, sur des rails, un certain nombre de reins, vous voyez, 2500 rats à peu près, et pendant toute leur vie. Euh, on peut passer... Oui, alors ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir ici, c'est que l'exposition qu'ont reçue, Serra euh, est inférieure au nombre de l'OMS. C'est important à savoir. Et pareil, on a les mêmes conclusions que pour l'autre étude. Hein. Euh, donc, soit l'homme malin, Guillaume malin. Euh, donc, euh, au, au vu de ces études, euh, de nombreux scientifiques indépendants, bien sûr, hein, pas ceux de l'industrie, euh, Voudrait que le CIRC, donc le CIRC c'est le Centre international de recherche sur le cancer, euh, il, voudrait que, il voudrait que le, le CIRC reclasse euh, les SEM de radiofréquence du groupe 2B au groupe 1. Donc le CIRC a une classification il y a, il y a le, le, le groupe 1, c'est les, les cancérigènes sûrs le 2A c'est les can cancérigènes probables puis il y a les, canc les cancérigènes <rire> possibles de B et puis il y a les, il y a les non cancérigènes. Et donc pas mal de scientifiques maintenant voudraient qu'on reclasse. Ils avaient classé les SMRF en, en cancérogène possible en 2011. Ils n'avaient pas fait mieux. Ils ne les avaient pas mis en 2A ou en 1 parce que, disait ils on manquait d'études sur les, sur les animaux. Voilà, maintenant on les a. Voilà, voilà ce qu'a manqué le banque-test de, de Ramazzini, ouais, ce pas rien, euh, alors je pourrais, vous, pourrais, passer des, pourrais passer des heures à, à, à vous montrer des études de toutes sortes euh, qui, qui, qui montrent tous ces troubles, hein. donc on, on a des, on a des, des certitudes ou, ou des quasi-certitudes de, de, de tous ces trucs-là, hein. donc là à chaque fois il faut regarder à droite, hein. donc là on est en basse fréquence, donc, on pense que les basses fréquences, euh, les sèmes les de basse fréquence provoquent euh, la malade, la malade, les maladies euh, neurodégénératives comme Alzheimer, mais d'autres aussi. Les micro-ondes, l'infertilité masculine, et là on peut, peut le voir assez facilement en laboratoire. Euh, troubles cardiaques euh, jusqu'à l'arrêt cardiaque, le micro-ondes toujours. Pour les deux types d'ondes, réduction de la mélatonine. Alors, la mélatonine, c'est intéressant. Euh, parce que c'est quelque chose dont on a besoin pour s'endormir. C'est une hormone qui est générée le soir pendant une heure ou deux. Et si vous n'avez pas ça, vous ne savez pas dormir. Hein Et en plus, c'est un, un antioxydant. Donc c'est un truc qui réagit très fort, qui réagit bien. Enfin, fait, qui est nécessaire pour euh, atténuer l'impact des des radicaux, des radicaux libres, touchés par les temps Donc, on, on, on soupçonne aussi euh, des. De provoquer euh, la, la dépression difficile, des troubles mentaux chez l'enfant, euh, et si, en cas d'exposition prénatale, le TDAH, hein, c'est le, le, le, euh, le trouble de l'attention avec euh, hyperactivité, hein, qui est une maladie qui monte euh, en flèche fait chez les enfants, et l'autisme aussi. Là aussi, euh, je, je viens de dire, il y a pas longtemps une étude sur des souris, on peut faire ça sur des souris, on expose des souris euh, une semaine, euh, la dernière semaine de gestation, puis la semaine d'après, à la naissance, qu'elles qu sont moins sociables que les autres, euh, qu'elles ont d'autres problèmes de genre. Là. Donc on a des indices, euh, on, a, on a des faisceaux d'indices, on va dire. parce qu'il y, y a beaucoup d'études beaucoup qui, qui montrent ce genre de choses. Alors, si vous voulez aller, aller, aller plus loin dans ce genre de, de considération, moi, je vous conseille le livre là, qui est en dessous, qui est en, en vente à bas d'ailleurs, euh, Martin Blanc qui est un expert, qui est un expert, un expert de la question hein, un, qui, a un BIA, qui a un double doctorat en physique et, et qui a passé beaucoup de, beaucoup de temps de ses recherches sur ces questions là et alors il y a un, un rapport euh, très très copieux très conséquent qui est disponible en ligne qui a, qui a, qui a été écrit par euh, une vingtaine de scientifiques indépendants que vous pouvez trouver sur euh, le, le site qui est là malheureusement c'est en anglais Alors, il faut aussi parler de l'électro-hypersensibilité, qui est une maladie, mais avant ça, je voudrais insister sur le fait que nous sommes tous électro-sensibles. Je crois que je l'ai déjà dit assez, on est parcouru de micro-courants, toutes sortes de trucs, on a plein de charges électriques dans le corps, et forcément, c'est de la physique, si on a des charges en mouvement ou au repos dans le corps, forcément, elles subissent les forces des champs électromagnétiques qui nous entourent. On peut cliquer... Donc, on est tous électro -sensibles. on peut passer encore à la suite. Alors, lélectro c'est différent, c'est vraiment euh, une maladie. Euh, alors, le, le problème de cette maladie, c'est qu'elle est, est... Je ne sais pas, comme la rougeole. Quand, quand, quand quelqu'un a la rougeole, c'est très facile à diagnostiquer. Et sinon, parce que les, parce que les symptômes sont multiples. Ça peut aller des de, de sensations de brûlure, de migraine, d'insomnie, de fatigue, de dépression. À toutes sortes de trucs et à des niveaux bien sûr différents aussi. Hein. Euh, et alors, il faut quand même savoir qu'un pays qui est en avance là-dessus depuis bien longtemps, c'est la Suède, qui reconnaît l'électro-hypersensibilité euh, les comme une déficience fonctionnelle et un handicap réel. Donc là-bas, en Suède, il y a 3% de la population qui sont considérés comme handicapés de ce fait-là, donc ces gens reçoivent une allocation et et vivre comme, comme ils peuvent en fait. Parce qu'en fait, le problème quand on a cette maladie, c'est qu'on n'est plus capable de, de vivre en société. Parce que vous habitez Luxembourg, vous allez partout, il y a des ondes, il y a, il y a une pollution climatique de partout. Donc ces gens-là sont incapables de vivre en ville, par exemple. C'est hors de question. Moi, j'en ai rencontré quelques-uns. On, on en a quelques-uns dans notre collectif Stock 5 Belgique. Franchement, euh, je, souhaite, je souhaite ça à personne. C'est vraiment... Euh, vous êtes rejeté de la société, en fait, depuis ni moins. Quoi. Voilà, et on est tous susceptibles de devenir euh, électro -percentifs. ça peut arriver petit à petit, ça peut, ça peut arriver sous l'effet d'une forte pollution euh, brutale d'un seul coup, euh, ou ça peut ne pas arriver. Touchons du bois. Passons à la suite. Alors, il faut parler des enfants, parce que les enfants sont vraiment vulnérables, tout le monde sans doute, mais, mais on, il faut insister sur les enfants, les normes sont faites pour les adultes. En fait, hein, les normes de l'OMS sont plus importantes. Elles sont faites pour les adultes. Euh, même pas pour.. Même, parce que je vous ai parlé tout à l'heure du DAS. Là, quand, quand ils font leur calcul de DAS, ils le testent sur un mannequin, mais c'est euh, un homme de, balèze, on va dire. Euh, ça n'a rien à voir avec les femmes, ni avec les enfants. Quoi, hein. Alors, on voit ici l'impact de, de, de, des ondes. On voit la surface du cerveau qui est impactée euh, par un téléphone. Euh, je sais, vous, voyez, vous voyez la différence hein, C'est assez clair. Euh, forcément, qu'est-ce qui se passe la, la, la paroi osseuse du, de enfant, du crâne de l'enfant est plus petite, le cerveau, le cerveau est plus petit. Donc les, les ondes vont plus loin dans, dans le cerveau, forcément. Et aussi une chose très importante, c'est que la, danse, la, la proportion d'eau chez un enfant est beaucoup plus importante que chez un, un adulte. Donc un adulte en moyenne c'est 70%, mais un enfant c'est 65-70%. Et c'est encore plus dans le fœtus, dans le ventre de la mer. C'est encore plus. Donc, euh... et alors, autre chose qui, est, qui, est, qui va à l'encontre des enfants, et même des adolescents, et même des jeunes adultes, chez l'enfant en particulier, vous avez une croissance qui est très forte. La première année, je ne sais plus, le, le, le cerveau cadre de, de volume, je crois, la première année de, de la vie de l'enfant, mais qui dit... Euh, explosion cellulaire, multiplication cellulaire très importante, et évidemment plus grande fragilité par rapport à, à toutes sortes de, de, de stress, notamment le stress électromagnétique. Quoi. Et bien entendu, il euh, n'y a pas que les humains qui sont touchés, il hein, y a beaucoup d'études qui montrent, qui montrent que euh, les, les oiseaux, les insectes, les abeilles sont, sont, sont perturbés, donc ce c'est une des causes, sans doute pas la seule, mais mais de, de la disparition des abeilles et des insectes. Donc vous avez entendu parler des chiffres catastrophiques, hein, de la chute des populations d'insectes. Euh, il y a eu une étude qui est sortie l'année passée qui, pour l'Europe, qui montre euh, la chute catastrophique. C'est sans doute en partie euh, non négligeable, lié aux micro-ondes. D'ailleurs, il y a une étude d'un chercheur allemand qui est intéressante parce que lui il a étudié les populations d'insectes sur un, un domaine qui est préservé de toute pollution euh, chimique. Donc un, une très grande réserve. Là, il n'y a pas de pollution chimique, il n'y a rien, mais les, mais les, insectes chutent, les, les populations d'insectes chutent aussi là-bas. Donc ça, ça dit quelque chose quand même. Voilà, je vais passer à la suite. Alors oui, l'impact de l'origine du financement.. Pour la recherche sur les scènes, c'est important de bien comprendre dans quel monde on vit. Euh, à gauche, vous avez des études qui ont été financées par des fonds publics, mais en tout cas pas par l'industrie. Et ces études-là, à 70%, montrent l'effet toxique des champs électromagnétiques. Tandis que quand les études sont financées par l'industrie, ça tombe à 32%. C'est pas normal. C'est normal que les études ne montrent rien. C'est normal, normal que, les études, que les études ne montrent rien, mais euh, qu'il y ait cette disparité-là, c'est vraiment révélateur. Ce n'est pas nouveau non plus. Hein. On a connu ça pour le, le tabac, l'amiante, etc. Je vous rappelle, l'amiante, il a fallu presque 100 ans pour l'intérieur de l'amiante en Europe. Après les, premiers, après les premiers avertissements, déjà au tout début du siècle passé, les médecins avertissaient des, des dangers de l'amiante. Euh, mais on, on a arrêté l'amiante à la fin du siècle. Et ça ça s'est vu pour tout un tas de secteurs, notamment le tabac. Et voilà ce qu'on qu a retrouvé dans les archives d'un cigaretier étatsunien. Voilà, le doute est notre produit, Mais C'est exactement ça. Donc c'est la fabrique du doute, Et ça, c'est le, le monde de l'industrie. C'est comme ça qu'il se comporte. Alors là, c'est la récréation. On va passer le petit film. There's a revolution on the way. It's the 5G revolution. Although some say this will be more like an experiment that will affect billions of people. 5G stands for fifth-generation mobile services. The Internet will be faster than ever. Downloading a high-definition movie will take mere seconds. By 2025, the European Commission is planning for all urban areas across the continent to have seamless 5G coverage. This will enable a new age in the Internet of Things smart driverless cars and smart hospitals, smart fridges, coffee makers and even baby diapers. But what citizens are not told is that for this to happen, countless new antennas will be added, in our neighborhoods, our workplaces, even in our homes. Are mobile communications dangerous? the scientific community is divided. Some experts maintain they are safe, others have serious concerns. In 2011, the WHO classified electromagnetic fields associated with cell phones as possibly carcinogenic to humans. And studies published in 2018 showed that when rats were exposed to such fields, it increased their risk of certain types of cancer. Even among those who believe the technology is safe, many admit that more studies are needed. And for 5G, there are almost no studies. Telecom companies themselves have noted that electromagnetic signals may pose health risks. So why are the EU Commission and our governments turning a blind eye? They cite guidelines established by transnational scientific bodies. But Investigate Europe has found that these bodies are closed clubs. People with dissenting opinions are not invited in. And, a significant number of the scientists involved have received funding from companies with vested interests in the 5G rollout. There is no risk-free society. Other things we consume are also bad for our health, from alcohol to junk food. But if you don't want a hamburger, you can simply avoid hamburgers. With 5G, there is no opt-out. donc euh, on a déjà parlé euh, donc on parlait aussi de OBU au euh, donc euh, OMSM c'est un, un projet de, de l'OMS pour l'étude des champs électromagnétiques, mais qui est bien entendu dirigé par quelqu'un de l'ICNIR, donc on va tout, ça, tout ça va ensemble et CNIR c'est un comité euh, européen mais qui est du même tonneau on va passer à la suite alors, par exemple, Macri Pacholdi, c'est lui, lui qui a fondé l'ICNIRP, mais qui était aussi à la tête du, du projet de de l'OMS. Et, et donc, ce gars-là, il, il a des liens très, très étroits avec l'industrie, donc c'est assez extraordinaire comme, comme situation. Il a même fini par déclarer, dans une commission d'enquête australienne, euh, que l'exposition limite au rayonnements du sang fluide n'a pas été basée sur la science, elle a été négociée, entre les industriels et le gouvernement de cette époque. Donc on parle de l'Australie ici, mais enfin bon, ça s'est passé partout comme ça. Alors, vous l'avez vu dans, dans le petit film, la 5G, ça nous promet euh, une série de choses. Hein, plus de débit, un temps de latence divisé, donc temps de latence, ça, ça veut dire que ça réagit plus vite. Hein. C'est paraît-il une nécessité pour les, les voitures autonomes, parce qu'elles doivent réagir très vite et donc il, faudrait, il faut la 5G pour ça. Euh, aussi ce qui est extraordinaire c'est la densité de collection. Donc, on, on imagine qu'à la 5G on va pouvoir connecter un million d'objets au kilomètre carré. Donc vous imaginez ce, que, ce qui est envisagé comme développement technique. Donc ça veut dire que tout, tout, tous les objets de, environnement, de notre environnement seraient collectés. Euh, mais, donc derrière tout ça, derrière ces trois premiers éléments, il y a évidemment l'avènement de ce qu'on appelle l'internet des objets. Donc effectivement, ça, c'est connecter tout et n'importe quoi pour que ces objets-là se parlent entre eux, se, par, se parlent à des centres de données ou vous parlent à travers votre smartphone, etc. Donc c'est ça l'idée. Donc je, je vous laisse imaginer ce que les ingénieurs ou les, les, les financiers les industriels imaginent comme besoin qu'on aurait par rapport à ça. Mais je peux vous en donner deux ou trois si vous voulez. Enfin bon, peut-être pas très intéressant. Euh, on peut passer faire la suite alors comment tout, ça, comment tout ça va se mettre en place Et bien Pour faire ça, il, faut il faudra multiplier les antennes Et il faudra des antennes d'un nouveau type je n'entre pas dans les détails techniques mais juste pour vous dire que par exemple ces antennes euh, 5G vont être capables de focaliser sur un smartphone par exemple ou sur un objet donc maintenant les antennes elles, elles diffusent tout azimut dans un, dans un certain nombre ce je veux dire. Mais euh, l'annonce, elles, elles pourront faire ça. Elles pourront pointer un, un smartphone et d'ailleurs plusieurs antennes pourront pointer le même smartphone, histoire d'augmenter le débit ou d'assurer ce qu'on appelle la redondance de la communication. Enfin, voilà, voilà ce qu'on imagine. Alors, il faudra aussi augmenter les puissances d'émission, euh, j'en parlerai un peu tout à l'heure, euh, enfin, un, un premier petit mot. Euh, parce parce qu'en fait, pour la 5G, on va utiliser les fréquences d'aujourd'hui mais aussi ce qu'on appelle les ondes -à -dire des ondes millimétriques, c'est-à-dire des ondes au-dessus de 30 GHz. Et ces ondes-là, elles ont beaucoup d'intérêt pour, euh, pour faire tout ça, mais elles ont, elles ont un gros défaut, c'est qu'elles sont arrêtées très vite. Donc il suffit de, de feuilles, d'un arbre, un petit mur, euh, du brouillard, de l'eau, etc., de la pluie. Donc ça veut dire qu'il faut donc multiplier les antennes et augmenter la puissance à cause de ça. C'est ça, une des raisons de l'augmentation des puissances d'émission alors et donc ce que je viens de dire c'est mis en dessous hein, donc les, les fréquences en rouge hein, ce sont les fréquences euh, inédites, euh, inhabituelles 20, 26 GHz, on est quasiment millimétriques euh, et puis euh, au delà de 30 GHz ce, ce sont les ondes millimétriques c'est ce qui est prévu, est ce qui est prévu hein, on va commencer par les premières fréquences euh, mais euh, d'ici quelques années si la 5G se déploie ce sera, dans, ce sera surtout grâce aux ondes millimétriques alors là, on va passer assez vite. Tout simplement, il s'agit de la Belgique. Hein. L'IBPT, c'est l'Institut Belge des Postes et des Télécommunications. Vous avez peut-être l'équivalent au Luxembourg. Donc c'est eux qui sont en charge de l'attribution des fréquences, qui sont en charge de la vente des fréquences. Et ce sont des pros industriels. Hein. Ça a beau être un organisme d'État, mais ils font vraiment la promotion de, de l'industrie. De de Alors, on va juste s'arrêter sur ce qui est en rouge. là. Donc, on a la chance, à Bruxelles, d'avoir des nombres relativement basses. C'est un peu exceptionnel en Europe, on a, on a, on a une norme à 6 volts par mètre, alors que la plupart des pays et des villes d'Europe, c'est 41,5 volts par mètre, donc c'est beaucoup plus. Euh, et donc, avec 6 volts de limite, on ne sait pas mettre à 5 g à Bruxelles, c'est impossible, enfin, ça ne marche pas. Quoi. Donc, il y a évidemment une grosse, une grosse pression actuellement du monde de l'industrie, mais du monde politique aussi, hein, parce qu'il a pas de politique sont pour, et, etc. Il y a plein de lobbies de toutes sortes, pour passer à Bruxelles à 14,5, avant de passer à 41,5. C'est ça, ça le plan. Quoi. Et, dans la, malheureusement, dans l'accord de, de gouvernement bruxellois qui s'est mis en place il y a quelques mois, et dans lequel il y a des écolos, d'ailleurs, la 5G est inscrite. Hein. Donc, euh, voilà, si les choses se font comme prévu, euh, les Bruxellois auront droit à la 5G, comme, comme, comme d'autres, sans doute. Donc 41,5, c'est la, la limite maximum hein, prescrite par l'OMS et le On peut passer à la suite. Alors, on parler un petit peu de du discours, discours qui est tenu par l'IBPT, mais je suis sûr que le discours est le même ici, hein, vous, avez, vous pouvez avoir l'équivalent, euh, si c'est si plus. Je ne sais, sais pas qui s'occupe de ça, mais euh, on, on retrouve ce genre de discours dans, dans, dans les partis politiques en Belgique. Hein, si vous prenez le MR, par exemple, exactement ce genre de discours. Euh, on peut passer... Alors, il n'y a évidemment aucune interrogation... Euh, sur les appels scientifiques de scientifiques et de médecins depuis 20 ans. Il faut savoir que depuis 20 ans, il y a des gens qui se bougent, hein, qui essaient de se bouger. Et donc, à peu près chaque année, au plus les deux ans, il y a un groupe de scientifiques, de médecins, dans un pays, dans un, sur un continent, voire sur le monde entier, qui lance une pétition, un appel au calme, enfin, hein, au moratoire, etc. et à la, et à la réduction des normes d'émissions. Hein. Vous pouvez euh, aller voir sur notre site, hein, il y en a quelques-uns qui sont repris, mais... J'en parlerai encore tout à l'heure, il, il y a énormément d'appels qui ont été émis, mais ça, ça ou rien, c'est pareil. Pour le monde politique, pour la plupart du monde politique en tout cas, et pour l'industrie, ça ne compte pas. Euh, Est-ce qu'on a vraiment besoin de, de la 5G moi je, moi, je me souviens toujours de, de, de ce que disait une italienne qui habite dans les Abruzzes. Les Italiens, il y a pas mal d'opposition à la 5G. Que disait cette italienne qui habite dans un petit village de ces Abruzzes Elle disait. Mais on nous propose la 5G, mais on n'a même pas encore d'école antisismique. Vous savez, les Abruzzes ont été atteints par euh, une série de séismes, donc sont, euh, les villages sont encore très très endommagés. Au lieu de leur construire une, une, une, une, une école antisismique, on leur met des antennes 5G. Quoi. Ouais. Où est le besoin euh, et, Alors derrière tout ça, il y a une propagande terrible hein, avec, des, avec des campagnes de marketing extraordinaires, très coûteuses d'ailleurs. Voilà, quelle est la motivation des promoteurs de la 5G ben, On peut deviner, le, le, en fait ce qu'ils ont envie de faire, c'est d'augmenter euh, leurs revenus, euh, de, de vous faire jeter votre smartphone, de, de, de le remplacer par un nouveau, etc. Et donc c'est la, la croissance à tout prix. On peut bon, je parlais des effets sur le climat tout à l'heure. On peut passer à la suite s'il y a quelque chose, oui. Euh, ah oui Remarque importante, c'est qu'aujourd'hui, on peut être sur un plan technique, le réseau filaire, notamment la fibre optique, est de loin supérieur à la cellule. Donc, aujourd'hui, on, techniquement, on a tout, on a tout ce qu'il faut pour faire mieux. Évidemment, la fibre optique n'est pas mobile. Hein, mais, mais quand on ne veut pas d'opération à distance, c'est complètement débile. Euh, D'abord, je ne sais pas si beaucoup de gens ont envie de faire opérer à distance. Peut-être que dans certains cas, il n'y a pas, pas d'autre moyen. Mais, mais tant qu'à faire... La solution, c'est d'utiliser le, le réseau, le réseau câblé, filaire, fibre optique, qui est bien plus performant et plus sûr. Donc, on n'a pas besoin de 5G pour ça. Hein. Mais pourtant, dans tous les discours, vous voyez ça. Hein, euh, opération, opération à distance. Voilà, on va passer à la suite. Alors, l'autre horreur, alors ça c'est peut-être le pire, c'est l'idée de, de, de balancer dans l'espace 50 000 satellites. Donc, il y a 6 mois d'ici, je parlais de 12 000 maintenant c'est 50 000, donc ce sont les projets actuels pour euh, étendre le réseau, enfin, intégrer les satellites dans le réseau euh, global 5G, et donc on parle maintenant de 50 000 satellites. Euh, la société SpaceX, que vous connaissez peut-être, qui est celle de société qui appartient à Elon Musk, qu'on qu qu connaît à cause de sa voiture euh, électrique de luxe, la Tesla, c'est lui qui fait ça, donc il a actuellement un projet de 42 000 satellites à lui tout seul. Donc, Rendez-vous rendez -vous compte, on, on va donc mettre dans, dans l'espace euh, à peu près 5 euh, fois plus de satellites bien visibles qu'il qu y a d'étoiles visibles. Et tous ces satellites-là seront plus visibles que la plupart des étoiles. Donc, je me demande comment on peut imaginer ce genre de choses. Enfin, bon, C'est est ce, est, est ce qui est voulu. Euh, et aussi, euh, bon, c'est 25 fois plus de satellites que, que ce qu'il y en a aujourd'hui. On, on en a lancé euh, l'année passée quelques centaines, de euh, satellites 5G, mais ça va s'accélérer dans, dans les années qui viennent. Alors, de nouveau, c'est une expérience euh, grandeur de nature. Euh, on ne sait pas du tout à quoi, à quoi on s'engage. Il faut quand même savoir que la Terre, c'est un système électromagnétique avec un champ magnétique, avec des micro-currents qui circulent aussi de la Terre au ciel, etc. Donc il y a toute série de, de mécanismes naturels qui impliquent euh, de l'électricité des champs des champs magnétiques euh, et tout ça ça va ça va compter pour pour, pour rien je, je ne pense pas en tout cas beaucoup de gens ne pensent que ça, ça va influencer et modifier les propriétés les propriétés électromagnétiques de la Terre euh, il y a aussi tout l'impact de la combustion des carburants et des fusées parce que pour lancer tous ces, tous ces satellites évidemment il faudra pas mal de fusées euh, voilà on peut passer à la suite. Alors, donc, j'ai presque fini. Hein, donc, on va parler un peu d'énergie et climat, et puis je passerai aux recommandations, et puis on aura, on aura terminé. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que le numérique mondial, c'est déjà à peu près 5 de la consommation d'énergie, uniquement le numérique, et c'est en croissance rapide. L'électricité, si on prend que l'électricité, hein, qui est une partie de l'énergie, euh, c'est aussi de l'ordre de 5 de l'électricité qui est consacrée au numérique. Actuellement, nous avons 4 milliards d'utilisateurs dans le monde de l'informatique. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on a 19 milliards d'équipements classiques et 20 milliards d'équipements connectés. Les prévisions sont déjà de 40 milliards, donc on va passer de 20 milliards d'objets connectés à 40 milliards en 2025. C'est les prévisions de l'industrie. Aujourd'hui, les gaz à effet de serre de tout ce secteur, c'est 5%, mais plus, plus selon certains secteurs. Tout ça, ça dépend des sources. Hein. Donc ça, c'est des, des, des, des chiffres plutôt, euh, plutôt minimums. Alors, il faut bien comprendre que l'informatique, c'est quelque chose qu'on qu considère comme virtuel. Donc c'est virtuel, ça n'a pas d'impact. Mais non, hein, on a vu des chiffres. Mais il faut, faut se rendre compte que pour chaque bit d'information qu'on transmet, il faut, il faut de l'énergie, le but ne circule pas tout seul il faut, il faut, il faut de l'énergie pour, pour le faire circuler et bien sûr pour faire fonctionner toute l'infrastructure, tous les réseaux les serveurs, les relais, tout le bazar quoi. donc ça c'est une partie mais ce n'est que la petite partie de, on va dire que c'est la partie visible de, de l'asberg après il faut il y a, il y a tout ce qu'il y a derrière donc, pour construire tous ces équipements il faut extraire des métaux et beaucoup de métaux rares euh, <coughs> il faut les voyer, les rafiner, etc. Fabriquer tous les équipements, les, les équipements individuels, les réseaux filaires et son fil Oui, au passage, je ne l'ai pas dit, mais la 5G, ça implique aussi une extension une extension faramineuse de réseaux filaires. Parce que toutes ces antennes, pour la plupart en tout cas, vont être connectées par fibre optique à l'ensemble du réseau. Donc il faut, il y a aussi tout un effort à faire au niveau euh, du réseau de, de fibre optique. Euh, il y a des centres d'information qu'il faut construire, qu il faut, donc, il faut, donc il faudra évidemment amplifier les capacités pour, pour traiter toutes ces informations, du, du transport, du recyclage éventuel qui ne marche pas vraiment, qui est parfois très polluant lui-même. Et puis alors il y a la mise en décharge des déchets, donc on ne sait pas trop quoi faire, on envoie à l'Afrique bien souvent, euh, on peut passer à la suite. Alors, il est clair que, que la 5G et l'internet des objets vont peser lourdement sur la consommation d'énergie, donc par la multiplication massive des objets connectés, la multiplication des antennes, donc on dit euh, qu'on va multiplier le nombre d'antennes qu'on connaît aujourd'hui par euh, un facteur de 3 à 5, et en plus que ces antennes-là vont consommer trois fois plus d'énergie que les antennes actuelles. Donc, vous voyez un petit peu le, le rapport. Et évidemment, ça va appeler à des nouvelles consommations et à des nouveaux transferts de données qui vont être, qui vont être multipliés aussi. Et donc, une estimation raisonnable, c'est de dire que rien que pour l'émission des antennes et des objets connectés, on va augmenter la facture d'électricité en Europe de 2%. C'est un chiffre minimum. Hein. Rien, que, rien que pour l'émission. Je parle que de l'émission des antennes et des, et des objets connectés. Et évidemment, il y a tout le reste. Hein, J'en ai pas les. J'en ai parlé tout à l'heure, il y a tout le reste, euh, euh, donc tout, tout, tout ce qui est, toute énergie qui serait nécessaire pour euh, faire fonctionner ce qu'on appelle le, le, cycle de, le cycle de vie de, du système. Donc, voilà. Il n'y a pas, pas d'autre mot. C'est un désastre annoncé. On peut passer à la suite. Alors, comment réduire son exposition au Seine Est-ce qu'il y a moyen de limiter la casse à un niveau individuel alors, moi, avant de parler à, aux mesures qu'on peut éventuellement prendre à son niveau, je vais être désagréable. Je vais vous, vous parler de deux choses. Euh, il faut bien vous rendre compte que quand vous mettez un appareil sans fil à l'oreille, vous jouez à la roulette russe. Hein. Vous avez suffisamment d'éléments euh, dans ce que je viens de dire. Bon, vous allez peut-être passer à travers les mailles du filet, peut-être pas, quoi. Mais c'est vraiment ça, c'est le hasard qui va jouer. Et euh, évidemment, plus vous utilisez ces appareils-là, plus vous prenez des risques. Et alors, il y a un consentement, évidemment. Quand vous avez joué un appareil, vous consentez au système tel qu'il est aujourd'hui. Non seulement vous consentez au système tel qu'il est aujourd'hui, mais vous consentez à son extension, parce que le discours des industriels, c'est de quoi De dire quoi C'est Ah non, on a, les besoins augmentent, il y a des demandes, le, le, les consommateurs veulent plus, tout le monde veut plus. Donc, voilà. Donc, la, la 5G, c'est la suite normale de ce qui se passe jusqu'à présent, on se dire. Après, il y aura la 6G, hein. Voilà. Alors, bien sûr. Alors là, <rire> ont... peut-être, peut-être. Peut peut alors, euh, bien sûr, l'option radicale, mais évidemment extrêmement efficace, c'est de supprimer les sources, donc les sources que vous avez autour de, autour de vous. Donc, le premier point, c'est les, EBF, donc les basses fréquences, donc au niveau du courant électrique. Il y a toute une série de, de gadgets électriques que vous pouvez sûrement supprimer de votre environnement immédiat dans votre maison. Euh, J'étais chez une amie l'autre jour, je comptais ses appareils électriques dans sa cuisine. Elle avait 20 appareils électriques. Moi, j'en ai deux, donc euh, je ne pas beaucoup. Euh, mais il, il, faut, il, faut, il faut essayer de se limiter le plus possible. Euh, Rappelez-vous, hein, tous les, les courants électriques dans votre maison, c'est une source de pollution donc, Prenez vos distances, hein, c'est un, un des conseils aussi. La distance est votre ami, c'est le troisième conseil, évidemment. Euh, si vous êtes face à une cuisinière électrique, ne, ne, ne restez pas appuyé sur la cuisinière électrique. Prenez un peu de distance, reculez de 50 cm, utilisez les plaques du fond, pas, pas les plaques qui sont en façade. C est, c est, c est, ça fait une grosse différence, hein, parce que la, le champ électromagnétique diminue avec le carré de la distance. Donc ça diminue très vite quand même, il hein, faut le savoir. Euh, Bien sûr, votre vie ne tient qu'à un fil, hein, donc là, tout le monde comprend. Euh, donc, la distance, j'insiste encore une fois, la sobriété, bien sûr. Alors, il y a un endroit qui doit vraiment être à, à l'abri de tout ça, c'est la chambre à coucher. Là, là où vous dormez, euh, éliminez tout, franchement, en tout cas, le plus possible. Si vous avez un réveil électrique euh, sur secteur, débranchez-le, prenez un réveil à pile, là, il n'y a pas de problème. Euh, Écartez-vous du mur, écartez la tête de vie du mur si dans le mur il passe un câble électrique. Pas beaucoup, hein, 30 cm ça suffit, ça fait déjà une différence euh, intéressante. Euh, voilà, voilà. Hein. Il y a d'autres, il y a plein, plein, plein de solutions, hein, ça peut aller très loin. Hein. Moi j'ai des amis électro-hypersensibles, tous les soirs ils font sentir le disjoncteur général. Mais ils sont malades déjà eux. Hein. Il euh, y a des systèmes de coupure automatique, par exemple ce qu'on appelle un bierrupteur. Vous pouvez mettre ça euh, au niveau du tableau euh, électrique. Qu ce que ça fait ce truc-là, euh, quand il détecte qu'il n'y a pas de demande sur le circuit, il coupe le circuit. Il ne reste plus qu'un euh, petit signal infime. Bon, c'est des solutions qui euh, est un peu compliquée à mettre en œuvre, euh, mais si jamais vous faites une rénovation électrique, il faut y penser. Bon, l'alimentation aussi, hein, c'est pas, pas négligeable non plus, pour se défendre, euh, on ne le sait pas trop, je pense, mais il y a quand même un certain nombre de carences, même en Europe, au niveau, au niveau nutriments, en vitamine D, euh, la plupart des Belges, en tout cas, sont, sont en insuffisance de vitamine D, et aussi en oméga-3, voilà. Et ça, c'est utile aussi pour se défendre. Voilà. Alors, des appels, je vous en parlais tout à l'heure, en voici deux, et le, et le premier, vous pouvez signer, donc c'est un appel international euh, sur, contre la 5G, donc il a déjà été signé par plus de 200 000 personnes. Euh, ces gens-là euh, ont aussi intenté un, un, un procès à l'état fédéral euh, états-unien. Bon, il y en a d'autres, il, il y en a juste en dessous. Voilà, on peut passer à la suite. Ah oui, euh, donc j'ai dit, hein, plainte en justice, il y en a une en cours aux états unis il y en a une en cours euh, au Danemark, il y en a une en France qui a été déposée il y a pas longtemps, mais je crois qu'elle a déjà été rejetée euh, il y a quelques jours, je ne suis pas sûr, je ne pas, pas vérifié. Euh, voilà. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, il y a un, un seul livre, euh, enfin, sur les aspects scientifiques en tout cas, sur les aspects scientifiques, enfin, mais ça reste abordable, c'est un livre qui est lisible. Euh, il y a ce, ce livre-là qui est excellent, et qui ne vous parle pas que des problèmes de santé qui vous parle aussi de l'influence de l'industrie de de sur le monde de la science et toutes les manipulations qu'il peut avoir au niveau des institutions internationales et nationales d'ailleurs il y a une préface qui est très intéressante aussi de Paul Héroux, qui est quelqu'un de très intéressant Paul Héroux, c'est un Québécois euh, qui est très actif dans, dans le domaine donc vous pouvez lire sa préface elle est disponible sur notre site avec quelques commentaires donc pour expliquer euh, certains détails. Alors, si vous lisez si l'anglais, si « Disconnect » très, très très bien aussi. Euh, ça t'est écrit par euh, une grande spécialiste de la question qui connaît très bien le problème. Elle est euh, docteur en je ne sais pas quoi, et euh, spécialiste aussi euh, des, des, des, des, des, de la santé, de la santé publique. Voilà, voilà, je crois que j'ai fini.